Bonjour à tous. Je suis docteur Fio, infectiologue au CHU de Rouen pour, et pour Normantibio, centre régional en antibiothérapie de Normandie. À l'occasion de cette Semaine mondiale du bon usage des antibiotiques, je vais donc vous parler de nouvelles durées d'antibiothérapie en médecine générale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Comme vous le savez, il existe une surconsommation antibiotique en ville et à l'hôpital, en particulier en France, comme le montre ici cette carte avec des données assez anciennes de 2016. Néanmoins, la France reste toujours parmi les plus gros consommateurs en Europe. Et ce, malgré la baisse notifiée l'année dernière de 18% des consommations antibiotiques en ville du fait de la pandémie Covid. Parallèlement à ça, l'arsenal thérapeutique antibiotique efficace reste stable, voire tend à diminuer puisqu'il n'y a pas forcément de nouvelles molécules euh, qui sortent sur le marché. Et entre temps, les bactéries sont de plus en plus résistantes, voire sont multirésistantes. La résistance d'ailleurs dont l'incidence augmente à l'hôpital, mais également en ville. Il existe deux stratégies de lutte contre l'antibiorésistance, prévenir les infections et lutter contre la transmission des bactéries et des gènes de résistance. Il faut donc favoriser le recours aux méthodes diagnostiques comme le trot des angines ou encore les tests respiratoires qui se sont bien démocratisés avec la pandémie Covid. Également, favoriser les mesures de prévention, le respect des mesures barrières, l'hygiène des mains et la vaccination. Et également, il faut favoriser le bon usage des antibiotiques. Le bon usage des antibiotiques, c'est mieux prescrire, un choix de molécules, une posologie adaptée, c'est moins prescrire, donc opter pour une durée limitée. Discuter avec le patient d'un traitement différé, le patient tolère bien l'infection, euh, ne peut-on pas attendre deux à trois jours, voir l'évolution, s'il faut mettre ou pas un traitement antibiotique, l'abstention thérapeutique, en cas d'infection virale, bien sûr, ou en cas de colonisation urinaire. Et également, opter pour un spectre antibiotique adapté, le spectre efficace, le plus étroit possible. Les intérêts de diminuer la durée d'antibiotiques, c'est de diminuer la pression de sélection, diminuer la consommation antibiotique globale, diminuer la fréquence et la sévérité des effets indésirables, diminuer les coûts et augmenter l'observance du patient. La L'ANSM avait fait une modélisation. Euh, si on économisait une journée pour chaque traitement, pour chaque patient damoxicilline acide clavulanique, on économisait jusqu'à 8% de la consommation annuelle. Alors Au niveau méthodologie, ces recommandations ont été publiées en mai 2021. À l'issue d'un euh, travail organisé par la SPILF, Société de pathologie infectieuse en langue française, et du GPIP, groupe de pathologie infectieuse pédiatrique, ces deux groupes ont donc réalisé une revue de la littérature récente, avec des publications euh, sorties après 2015, avec un intérêt donné aux praticiens, une seule durée de traitement et non plus une fourchette de traitement. Ces recommandations sont, sont prévues pour des situations courantes, pour des infections qui évoluent favorablement. Il existe des infections communautaires et associées aux soins qui sont abordés dans ces recommandations, dont la prise en charge peut être ambulatoire ou hospitalière. Et au décours de cette publication de mai 2021, l'HS a publié en juillet 2021 une fiche synthèse d'accès libre qui concerne les 19 infections les plus fréquentes en médecine générale. Alors, les infections générales, Au niveau des cystites, pas de grands changements par rapport aux recommandations de 2016 Cystite simple de la femme jeune, 15-65 ans, Fosso-méssine-trométamol, un jour en dose unique, pivmécélinam trois jours, nitrofiantoïde trois jours. Les cystites à risque de complication, vous avez au moins un facteur de complication parmi l'âge supérieur à 75 ans ou l'âge supérieur à 65 ans et fragilité, une neuropathie sous-jacente, une grossesse évolutive, le sexe masculin, une insuffisance rénale chronique. Vous optez pour un traitement d'emblée puisque la patiente de mal son infection. Traitement probabiliste par nitrofiorantoïne 7 jours, dans la limite où la nitrofiorantoïne est contre-indiquée avec une clairance inférieure à 60. Dans, le, dans ce cas, préconisez plutôt phosomycine trométhanol avec un schéma modifié J1, J3, J5. Vous pouvez également opter pour un traitement différé. La patiente va bien, vous faites le CBU et vous adaptez d'emblée l'antibiothérapie curatrice à l'antibiogramme. Secondairement au traitement probabiliste, vous adaptez à l'antibiogramme en privilégiant plutôt l'amoxicilline pour une durée totale de 7 jours. Si vous optez pour le Bactrim, ce sera seulement 5 jours. Attention, dans ce contexte de cystique, les fluoroquinolones ne sont plus indiquées. Il faut également éviter d'utiliser de l'augmentin ainsi que les C3G orales. Ces trois classes antibiotiques sont des antibiotiques critiques, particulièrement générateurs de résistance et sont donc à éviter en ce contexte. Et le plus possible quand on peut faire autrement. Grossesse et infection urinaire. Colonisation urinaire de la femme enceinte, pas de traitement probabiliste, un traitement d'emblée adapté à l'ECBU en privilégiant l'amoxicilline pour une durée de 7 jours. Si aiguë de la femme enceinte, nous avons le droit maintenant de prescrire fosfomycine trométamol, une seule prise unique. En cas d'échec ou de résistance, privilégier l'amoxicilline pendant 7 jours. Autre tableau clinique, pilonéfrite aiguë simple sans facteur de complication, un traitement probabiliste d'emblée, dès la suspicion diagnostique après ECBU bien sûr, deux lignes thérapeutiques possibles, lactamine injectable ou fluoroquinolone. En cas de choix de fluoroquinolone, il faut bien penser à interroger le, la patient, le patient pour éliminer une prise de quinolone dans les six derniers mois, qui pourrait induire un risque d'échec thérapeutique, puisque le patient aurait pu avoir, pourrait avoir une souche résistante au fluoroquinolone. Et attention, il y a une modification, il n'y a plus l'ofloxacine en probabiliste du fait de la prévalence de la résistance en communautaire, qui est plutôt privilégiée la stiprofloxacine à la léofloxacine. Un traitement de relais en privilégiant le spectre le plus étroit, par exemple amoxicilline, pour une durée totale de 10 jours. Si vous conservez les quinolones ou les bétalactamines, vous ferez un traitement seulement de 7 jours. En cas de pulmonifrite aiguë à risque de complications, les relais et les traitements sont identiques à ceux de la pulmonifrite aiguë simple. La durée est par contre de 10 jours. Elle était auparavant de 14 jours. Euh, c'est vrai que si vous avez un patient qui est immunodéprimé, un peu particulier, avec euh, également euh, une maladie casique ou, des, ou euh, du matériel étranger dans les voies urinaires, on peut discuter 14 jours après avis infectieux spécialisé. Infection urinaire masculine, il existe maintenant deux diagnostics particuliers la prostatique, qui est vraiment l'infection urinaire par fébrile, mal tolérée, avec un toucher rectal euh, douloureux, un symptôme biologique associé souvent, c'est 14 jours avec deux lignes thérapeutiques prédominantes les fluoroquinolones et le bactrien. Vous pouvez également avoir un tableau de cystite, on dit de cytatislac, like, donc une cystite à risque de complication, avec un patient qui présente des signes vraiment euh, spécifiques d'irritation vésicale, polacurie, dysurie, euh, urgenturie, sans signes généraux, et là, le traitement peut être de 7 jours en privilégiant les mêmes molécules que pour la cystite à risque de complication. Infection urinaire de l'enfant, pas de grand changement, cystite de la petite fille, 5 jours, pilonétrique, 10 jours. Les infections de sexuellement transmissibles. Pour les urethrites et cervicites non compliquées, il faut faire un traitement antigonocoxique dès la suspicion diagnostique après prélèvement. Ceftriaxone 500 mg, une dose en intramusculaire. Et un traitement anticamédia d'oxycycline 100 mg x 2 par jour pendant 7 jours, qui est le traitement de premier choix. Et autre choix, ceftriaxone 500 mg plus azithromycine 1 g en dose unique, soit 4 comprimés. Je vous fais un petit détail, euh, c'est le, le nombre de prélèvements pour les infections sexuellement transmissibles. Vous avez trois sites différents selon le type de rapport des patients. Donc, il faut bien interroger vos patients et euh, il faut bien penser à faire les trois sites s'ils ont plusieurs types de rapports, anal, urinaire et euh, pharyngé. En cas de syphilis précoce, euh, préconise toujours la benzatine, benzipénicine, donc euh, la, la excusez-moi, en intramusculaire à 2,4 millions d'unités en doses uniques. Attention à la réaction d'Alzheimer, qui est donc liée à la lise brutale et aiguë des d'estréponème après l'injection d'antibiotiques. Il convient de surveiller le patient quelques heures après l'injection. Il n'est pas recommandé de, de prescrire des corticoïdes à, à chaque injection de benzine pénicilline. En cas de cycliste tardive, au-delà de un an, il s'agira de trois injections séparées d'une semaine d'intervalle. Et en cas d'allergie aux, euh, aux, aux pénicillines, pardon, il est recommandé de prescrire d'oxycycline 200 mg par jour à 14 jours les infections des voies aériennes supérieures et inférieures, Donc, les infections ORL, vous avez l'optimuline aiguë purulente chez l'adulte, c'est 5 jours d'amoxicilline. Pour la sinusite maxillaire aiguë purulente, en, laps, en, vraiment en suspicion d'infection bactérienne amoxicilline, mais néanmoins, dans un premier temps, vous pouvez différer l'antibiothérapie en préconisant les antipyrétiques, les antalgiques et les lavages de nez qui sont très efficaces. Donc 7 jours si vous optez pour un traitement antibiotique, sinusite maxillaire unilatérale associée à une infection dentaire, c'est 7 jours mais d'augmentant. Sinusite frontale ethmoïdale sphénoïdale, avis ORL est plutôt préconisé. Euh, l'amoxicilline acide clavulanique pendant 7 jours. En cas de sinusite grave ou de, ou de risque de complications, hospitalisation en urgence. Si vous optez pour une autre classe thérapeutique en cas d'allergie ou de bétalactamine, par exemple, fluoroquinolone à activité anti Attention, ofloxacine et ciprofloxacine ne sont pas efficaces dans ce contexte ou C3G injectable, c'est 5 jours, Pristinamycine, 4 jours. En cas d'angine aiguë, avec un score de max supérieur ou égal à 2 et un test rapide positif, il faut donc traiter, c'est une angine streptococcique pendant 6 jours par 1 g photo d'amoxicilline. Si allergie aux pénicilline non grave, un rash cutané par exemple, cef proxétyl 5 jours, ou cef acétyle 4 jours. Et si allergie grave au bétalactamine, choc anaphylactique, œdème de coinque. Bien sûr, contre-indication bétalactamine, plutôt plus le macrolide, Clarithromycine 5 jours et azithromycine 3 jours. Pour les enfants, euh, otite moyenne aiguë congestive ou muqueuse, pas de traitement antibiotique. Otite moyenne aiguë purulente enfant de moins de 3 mois, c'est une infection d'un enfant de en moins de 3 mois, il faut un avis spécialisé à l'hôpital. Otite moyenne aiguë purulente enfant de 3 mois à 2 ans, ça va être de l'amoxicilline systématiquement pendant 10 jours. Otite moyenne aiguë purulente d'un enfant de 2 ans qui tolère bien avec des symptômes modérés il peut se discuter une absence de traitement antibiotique avec une réévaluation à J2 J3 pour discuter selon l'évolution d'un traitement antibiotique qui sera donc amoxicilline pendant 5 jours. Si l'OMA est d'emblée purulente mais surtout mal tolérée des symptômes importants chez nos enfants de plus de 2 ans, il faudra traiter d'emblée par amoxicilline pendant 5 jours. Si autoré ou très récidivante, amoxicilline 10 jours. Pour les sinusites des enfants, sinusite maxillaire, non liée à une atteinte dentaire, amoxicilline 10 jours, sinusite maxillaire d'origine dentaire, amoxicilline la 10 jours atteinte sphénoïdale, ethnoïdale ou frontale compliquée, c'est avis pédiatrique, rhinopharynge d'aigu, pas l'antibiotique, angine aiguë d'enfants de moins de 3 ans ou d'enfants de plus de 3 ans avec un test de diagnostic rapide négatif, pas l'antibiotique, c'est une angine virale, et enfant de plus de 3 ans avec un test de diagnostic rapide positif, angine bactérienne, amoxicilline, 1 gramme, en 6 jours à la excusez-moi les infections respiratoires basses, pompaties communautaire, même s'il si y a une pleurésie, parapondénique, vous avez de nouvelles recommandations, traitement antibiotique bien conduit à G3, plutôt la l'amoxicine en première intention, à G3, lors de la réévaluation, amélioration clinique, vous pouvez vous arrêter là, faire seulement trois jours. Pas d'amélioration clinique, vous comptez jusqu'à 7 jours maximum. L'amélioration clinique étant définie par une apyrexie, une amélioration des, une amélioration des signes vitaux avec une, une température inférieure à 37,8 pendant 48 heures et surtout une, des signes de stabilité de la l'apnopathie du communautaire, donc c'est une absence d'hypotension, une, une absence de tachycardie, une absence de polypnée, une absence d'hypoxie. Pour la BPCO, 5 euh, jours d'examen pour une exacerbation aiguë, pour la coqueluche, c'est 3 jours d'azithromycine, 7 jours de clarithromycine et 14 jours pour les macrolides classiques. Pour aiguë, rhinopharyngite, pas de traitement antibiotique. Vous pouvez par contre prescrire une ordonnance de non-prescription, qui est donc un document réalisé euh, par l'HAS, l'assurance maladie, que vous pouvez délivrer au patient. Vous pouvez cocher la maladie virale que le patient présente et la point antipyrétique, antalgique et l'absence d'antibiotique. Et c'est expliqué pourquoi, puisque c'est une infection virale les infections de la peau et des tissus mous. En 2019, la chasse avait déjà fait un gros, une grosse recommandation avec une synthèse, mais également un argumentaire très précis et très clair. J'ai repris ces recommandations avec de petites modifications de 2021. Tout d'abord, les dermohypodermites hypodermites bactériennes non-nécrosantes, DHBNN chez l'adulte, anciennement appelées cellulite ou hérésipel, le traitement de pré-référence est l'amoxicilline pour 7 jours. Il n'y a pas d'indication à prolonger l'antibiothérapie, même si l'érythème est toujours persistant ou il est toujours une douleur. En cas de morsure animale, privilégiez amoxicilline acide clavulanique pendant 7 jours. En cas d'allergie, plutôt doxycycline, qui fait de la pasteurélose. Et vraiment, en cas d'intolérance à la doxycycline, éventuellement, clin La prévention des récifs des DHBNN, euh, plutôt benzylpénicilline G retard de 4 millions d'unité en intramusculaire toutes les 2 à 4 semaines. Contre-indication à l'intramusculaire, pourquoi pas pénicilline V en péroce. Et si, contre-indications de pénicilline, azithromycine, 250 mg par jour, oralement. Chez l'enfant, pour la DHBNN, plutôt amoxycinacicladulamique, 7 jours. Pour les abscès cutanés, traitement chirurgical, aucun traitement euh, médicamenteux antibiotique. Traitement médical seul, plein d'anicine ou euh, pristinamycine 5 jours. Pour un fluoron plus isolé, pas de traitement antibiotique, aussi bien local que général, simplement antiseptique et hygiène des mains. Donc le court, par exemple. Euh, pour les furoncles compliqués, donc le furoncle compliqué c'est un anthrax, donc il y a de plusieurs furoncles, euh, des lésions importantes ou une d'arbre hypodermite à euh, associée ou des signes systémiques. Les recommandations c'est macrolide pour les, pour les adultes, 5 jours, ou chez l'enfant c'est augmentant 5 jours. Pour les furonclioses, donc une, euh, des infections répétées euh, de furoncles dans le temps, vous avez un traitement de la poussée par macrolide, clin ou pristamicine, 7 jours, et une indication à une décolonisation. Et donc je vous présente ce protocole de déconnisation qui, qui est assez clair, hein, qui est paru dans, dans le document de l'HS en 2019. Application nasale de la pommade du pendant 7 jours, deux fois par jour. Utilisation une fois par jour pendant 7 jours d'une solution moussante de chloroxidine comme savon et comme shampoing. Mesure d'hygiène corporelle, porter des vêtements propres, changer fréquemment le linge de toilette, ne pas se partager de linge de toilette. Mesure d'hygiène de l'environnement, linge, vaisselle, entretien des locaux et des bains quotidiens de bouche bicotidien, excusez-moi, la chloricidine chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Et il faut traiter toute la famille en même temps, euh, puisque sinon il y a des réinfections euh, dans la famille. Pour les impétigos, donc, euh, pas d'indication d'une générale, antibiotique locale par mupirocine 5 jours, forme grave d'impétigo, ça va être de l'ectima, une forme nécrotique, ou plus de 6 lésions, ou une surface cutanée atteinte de plus de 2%, ou une extension rapide des lésions, là, ça peut être un traitement antibiotique de 7 jours par pristinamicine chez l'enfant, et par amoxysine acide chez l'adulte, euh, par pristinamicine 7 jours, et chez l'enfant, amoxysine acide pendant 7 jours. Les infections digestives, euh, pas de grands changements, c'est surtout des prises en charge hospitalières, péritonites, etc., ce que je n'aborde pas aujourd'hui. Néanmoins, la diverticulité glucide moyenne non compliquée, première intention, c'est un traitement non-antibiotique, un traitement symptomatique. En cas de non-réponse, ça va être amoxysnacite clavulanique 7 jours, en cas d'allergie, plutôt l'équifluorotinolone, en privilégiant un peu comme tout à l'heure pour les infections urinaires, ciprofloxacine ou léofloxacine, devant la prévalence de la résistance des entérobactérales à l'ofloxacine en communautaire les recommandations pour les infections à clostridioïdes difficile, qui sont toujours de durée de 10 jours, avec deux molécules en première ligne maintenant, philaxomyxine en 1 et vancomycine. Ces deux antibiotiques sont de la prescription hospitalière. Il faut donc nous contacter pour pouvoir prescrire ce traitement. C'est une nouvelle recommandation européenne qui vient de sortir en octobre 2021. Pour la vie aiguë du voyageur, sans fièvre ni syndrome dysentérique, c'est deux dose unique, azithromycine ou fluoroquinolone. J'attire votre attention, c'est important, puisque les... Les recommandations n'abordent pas ça. Néanmoins, quand le patient vient d'une zone où la prévalence de résistance est importante, en particulier l'Asie du Sud-Est, euh, la prévalence de la résistance au fluoroquinolone pour des souches qui sont souvent BLSE est importante. Il faut donc privilégier plutôt l'azithromycine. Fièvre ou syndrome dysentérique, ça va être un peu plus long, trois jours, et je vous dis la même remarque que je viens de vous faire, plutôt privilégier l'azithromycine que le fluoroquinolone en particulier quand le patient revient d'une zone de forte endémie de, de résistance. Pour l'enfant, Shigella asistromycine 3 jours, Campylobacter asistromycine 3 jours, Closuridioïde difficile est 10 jours. Attention, pas de traitement si l'enfant a moins de 2 ans. donc ça va être du Bactrim ou une C3G pendant 5 jours. Et les salmonelloses, vous, si le traitement est nécessaire. cette réaction de 3 jours, aussi pro 5 jours. Bien évidemment, vous allez pouvoir documenter ces infections en faisant une coproculture. Pour les salmonelloses, le traitement s'envisage en cas de persistance de symptômes, ou de symptômes bruyants et fébriles, et si l'enfant est déprimée. Pour les infections Helicobacter pylori, pas de changement, mais ça vous fait une bonne synthèse pour la prise en charge. Première intention, c'est la quadrithérapie, entre guillemets, CIPP, amoxicilline, clarytromycine ou 14 jours. Ou en cas de prise antérieure de macrolide ou d'allergie à l'amoxicilline, ça va être et plus oméprazole. Et ensuite, vous avez un, si en cas d'échec, vous devez faire un traitement guidé avec une, un antibiogramme d'Helicobacter pylori, et donc, vous allez avoir soit souche sensible à la claritromycine, ça va être IPP, amoxicilline, clarithromycine. et si souche résistante, vous avez deux cas de figure, souche sensible à léofloxacine, IPP, amoxicilline, pardon, léofloxacine, et souche résistante à la léofloxacine, oméprasole et piléra, tout ça pendant 10 jours. Vous devez bien sûr contrôler, après la fin du traitement, la disparition de la bactérie. Donc en conclusion, euh, je vous ai donc présenté les nouvelles recommandations sur les durées, euh, qui préconisent l'utilisation raisonnée des antibiotiques en diminuant la durée d'antibiotiques totale, mais également ces recommandations abordent l'absence thérapeutique, les infections virales, rhinopharyngite, bronchite, angine virale n'ont pas besoin euh, d'antibiotiques, des traitements également différés où vous avez une cystite bien tolérée, vous avez une otite de l'enfant de plus de deux ans mais qui est bien tolérée, vous pouvez vous abstenir. En tout cas, temporairement d'une antibiothérapie. Et après une réévaluation à J2, J3, s'il y a une persistance de symptômes, s'il y a une grosse altération, vous pouvez discuter d'un traitement antibiotique. Ces recommandations attention, ne sont euh, disponibles que pour les infections fréquentes qui évoluent favorablement. Elles sont toutes disponibles sur des, en tant que fiches HAS en 2019 puis en 2021. Vous avez plein, plein de fiches disponibles sur l'HAS très bien faites que vous pouvez vous mettre en pense bête. Et j'ai une, euh, une nouvelle, je te le déjà au courant. En janvier 2022, euh, le patient pourra demander au pharmacien de faire une délivrance à l'unité des antibiotiques. Donc pour un traitement de 7 jours, vous n'aurez pas, euh, par exemple, plus de compromis comme pour 10 jours d'antibiotiques, par exemple. Je vous mets donc ici tous les liens vers les différentes recommandations, ça c'est pour la recommandation très récente HAS, vous avez une synthèse d'urée thérapie, ça c'est pour les infections cutanées de 2019, également sur le site infectiologie.com vous avez les recommandations, un diaporama et euh, l'argumentaire, antibioclic que vous connaissez, j'ai vérifié, il est mis à jour avec ces nouvelles recommandations, et enfin un site internet pour les usagers, vous pouvez diffuser dans, votre, dans vos cabinets, AntibioMalin qui reprend plusieurs infections très fréquentes, euh, virales et bactériennes, pour expliquer aux patients euh, comment euh, se prendre en charge. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.